Yo c'est Tiros, j'espère que vous avez la forme, moi ça va Alors aujourd'hui on va se faire un nouveau petit versus sur, sur uh, une vidéo que certains m'ont demandé par mail D'ailleurs je mettrai la petite notification euh, sur la vidéo, vous pouvez me contacter donc à mon adresse euh, mail euh, Que je vous mettrai hein, si vous, mettez, vous voulez me proposer un sujet ou autre Alors c'est la euh, triomphe trident euh, que, euh, contre la mienne Alors ce sont deux motos qui ont, grosso modo, même, ouais, le, la même cylindrée, hein, ouais, c'est ça, c'est 650 cm3 chacune. Euh, la mienne, je crois qu'elle fait 100 chevaux, l'autre, je crois qu'elle fait dans les 95 chevaux, euh, me semble, hein, si je ne me trompe pas, hein. ou un petit peu moins, un peu moins que ça, je crois, si je ne me trompe pas. Mais euh, l'un, la mienne, c'est un 4 cylindres en ligne, l'autre, c'est un 3 cylindres en ligne. Donc, euh, la, la puissance arrive un petit peu plus tôt au niveau de la trident, la mienne, je crois qu'elle arrive à partir de 7000 tours minutes, euh, ou un petit peu plus. Euh, L'autre, je crois que c'est dans les 6000 6005. C'est normal, c'est un 3 cylindres, hein, donc là, ça arrive un peu plus tôt. Euh, donc, alors, on va, on, va, on va entamer tout de suite. Ce sont des motos qui se, qui se ressemblent énormément, parce que la Triumph a voulu euh, concurrencer la mienne pour... Euh, pour euh, voilà, pour... pour et est de se battre à armes égales, parce qu'ils ont vu que la mienne se vendait énormément, et c'est un des rosters qui se vend le plus en France dans la gamme Neo-Retro, ni plus ni moins, euh, donc c'est pour ça que Triumph a, a s'est inspiré fortement du design, on le voit, une grosse grosse grosse inspiration sur la mienne, même jusqu'au phare qui vient rond comme la mienne et tout ça, mais en lui mettant beaucoup plus de technologie pour attirer bon, un peu plus de jeunes, un peu de choses comme ça, parce qu'elle est bridable à deux forcément, donc elle a un écran TFT, trois modes de conduite, euh, elle a l'antipatinage. Euh, Qu'est-ce qu'elle a le, le shifter, je sais pas si elle a. Je sais pas, ça par je ne ferai pas le dire. La mienne, elle a tout ce qu'elle a elle, sauf elle a pas les modes de conduite, elle n'a pas l'écran TFT. Sinon, voilà, tout, euh, moi, j'ai l'embrayage anti-terrible, l'anti-patinage, le, le, voilà, le, le, les warnings qui s'allument automatiquement si je freine d'urgence. voilà. Mais ça reste une moto, la mienne, qu'il faut reconnaître, qui est déjà d'un certain temps. Euh, rien que le compteur que vous voyez actuellement, on sent que c'est vraiment obsolète l'autre. Vous pouvez recevoir les appels, les SMS, vous avez les modes de conduite, vous avez l'écran TFT couleur. C'est beaucoup plus gai, c'est beaucoup plus... Euh, Dirais-je high-tech la mienne La mienne, c'est vraiment euh, ouais, voilà. C'est une moto qu'on sent qu'elle a fait son temps. Il serait peut-être temps que Honda euh, pour pas qu'il change de design. Il est très beau le design de ma moto. Franchement, c'est un des meilleurs designs qu'il a depuis ces 4-5 dernières années. Hein. Vraiment, il est il est pas il est sobre, on va dire, mais il est très beau, très chic et il est vraiment très bien fini, très belle. Par contre, au niveau euh, technologie, par exemple, un euh, par exemple, moi un, je, je peux installer un shifter, je l'ai pas pris, mais il peut avoir un shifter, mais il n'est que up. Par exemple, un shifter up and down, ça serait bien un écran TFT couleur où vous pouvez recevoir les appels et tout, sachant que sur la cb Miller il y est l'écran euh, TFT couleur. Vous voyez, ce sont des petits trucs comme ça que Honda pourrait quand même se bouger les fesses on sent qu'ils font de l'économie de moyens de l'économie d'argent, ils se disent on va pas trop faire évoluer comme ça on n'a pas besoin de rajouter des pièces nouvelles ou de la technologie nouvelle c'est pas qu'ils ne savent pas la, la faire c'est qu'ils savent exactement le faire mais c'est qu'ils ont pas envie de se faire chier parce qu'ils veulent garder un prix, attendez je vais tourner à gauche ils veulent garder un prix convenu de près 8300 euros, ils se disent voilà, ça, après tout, pourquoi se faire chier de toute manière la moto se vend très bien c'est exactement la même philosophie qu'en Kawasaki le problème, c'est que maintenant, avec la Triumph Trident, qui commence à gagner des parts de marché de plus en plus, parce que, bah, tant qu'à faire, vous avez exactement le même prix, vous avez la même cylindrée, vous avez relativement la même coupe de moto, la même, le même design, pourquoi prendre une moto comme la mienne, qui est assez, euh, pas obsolète, mais presque, avec une moto qui est au dernier cri C'est ça le truc. La question à se poser, c'est ça. C'est vrai que moi, actuellement, si je devais conseiller une personne pour, euh, entre les deux, je dirais, si tu veux vraiment la fiabilité la qualité Honda, bon pour une Honda c'est sûr, tu auras toujours une fiabilité ex exceptionnelle, une qualité exceptionnelle mais si tu veux vraiment la moto au dernier cri avec une qualité, une finition qui est, qui est même très bien, hein, et une fiabilité bon, qui ne vaut pas non plus une Honda mais qui quand même qui reste dans, le, dans la moyenne haute attendez juste un petit peu vous voyez toutes ces forêts qui sont à droite là c'est là où mes qui vont chasser, et là je peux faire du trail, mais alors à gogo, des, des étendues des hectares et des hectares de terrain, c'est pour ça que je vais prendre mon futur trail en plus de celle-là format Ténéré 700 Sur la voilà, regardez toute cette forêt qui à droite là, toute cette forêt hein, sur des kilomètres et des kilomètres d'hectares je peux en faire il y a des pistes de partout et personne ne vous en met. bon bref et, euh, et donc euh, voilà vous, avez une, vous êtes dans la moyenne haute et d'une et en plus vous avez tout, tout le paquet de vous avez un écran TFT qui est de très bonne qualité avec tout ce que vous pouvez faire avec, vous recevez les appels et les sms et tout ça vous avez tous les modes de conduite et tout et vous avez un moteur 3 cylindres qui est bien pêchu, qui, qui est bien... Donc voilà, c'est ça, franchement, moi je dirais au type, simplement, voilà, la seule truc qui sauve la mienne, euh, mis à part le design et tout, bon, parce qu'elle se valent. Hein. la seule truc qui sauve la mienne, c'est parce que c'est une Honda. Mais est-ce que ça va suffire longtemps encore de dire, oui, mais c'est une Honda, c'est bien gentil, c'est une Honda. Mais euh, passé un moment, Honda, euh, il va falloir qu'il se bouge un peu le cul. C'est un peu comme la CB Miller. Vous avez vu, ils l'ont fait évoluer, mais très très tardivement. Vous hein. le chaîne, attention. Très très très tardivement. Hein. Parce qu'il partait du principe, il disait, c'est une Honda. Mais la CB Miller ne se vendait pas du tout. Ou très peu. Je crois qu'elle ne se vendait même pas à 400 exemplaires en France. Ce qui est risible. Et là, ils ont commencé à lui sortir le package électronique un peu plus poussé. Euh, ils lui ont mis. Euh, comme s'appelle un, un écran TFT couleur, il lui ont mis un shifter up and down euh, voilà mais, mais encore aussi là la CB Miller manque de, de, de, de techno, elle manque par exemple une centrale EMU 6 axes euh, il lui manque par exemple je sais pas, euh, des amortissements par exemple all-ins, même, de, même de, en option mais au moins le mettre, ouais, des choses comme ça, ça ça manque c'est pour ça que euh, la mienne par exemple pour qu'elle batte la triomphe ce qu'il faudrait c'est un écran TFT couleur euh, un shifter up and down de série pas ah, en option parce que là il a une en option et encore il est que up il est même pas down. Je tourne. Euh, de, de, de série. Voilà. Là, par contre, les gens diraient Ah, attends, j'ai la fiabilité, la qualité Honda, le design il, il, il est très beau aussi, et en même temps, j'ai ça, de série, sans avoir rajouté de l'argent. Là, ça, ça, ça, voilà, ça ferait une concurrence de poids. Mais là, s'ils continuent cette lancée en faisant le minimum syndical et vraiment en, en se reposant sur leur laurier, ils, ils vont faire là, exactement la même erreur qu'ils ont fait avec la, la CB Miller. Quand elle est sortie, la CB Miller se vendait très bien, et puis elle a dégraissé, dégraissé d'année en année jusqu'à. Jusqu'à un moment, ils n'arrivaient plus du tout à la vendre, pourquoi Parce que la concurrence, elle est vraiment agressive maintenant. Et ils proposent énormément de séries, des choses de série. Par exemple, je vais vous donner une, une, un exemple très simple. La XSR900, la nouvelle de Yamaha, de séries. La centrale Yamaha 6 elle a le shifter open and down, l'écran TFT couleur, tout ça de série, de séries, tu n'as rien à rajouter de plus. Et c'est un moteur de 900 cm, c'est un moteur bien, bien pêchu, crossplane et tout. Alors Pourquoi se faire chier à prendre une, une CB Miller et, euh, Il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est la finition, la qualité Honda. Certes, certes, c'est vrai que c'est toujours mieux fini qu'une Yamaha. Mais niveau fiabilité, Yamaha n'a rien à envier à, à Honda. Par contre, c'est très très bonne qualité. Et là, c'est pareil, Triomphe, il monte de plus en plus en gamme, de plus en plus. Et, et les problèmes de fiabilité, ben, ils en ont plus. Ils en ont plus. Hein. Très très peu, mais vraiment très très peu. C'est très infime. Donc euh, on peut plus dire maintenant, oui mais Honda c'est vraiment super fiable. Oui c'est super fiable, mais la, mais, la, mais la concurrence est super fiable aussi. C'est ça le truc. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce sur cet avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais actuellement si je devais conseiller une moto, malgré que là je vous roule avec cette, cette, une Honda, ben, je vous dirais plus la triomphe. Parce qu'il y a plus d'électronique et le prix n'augmente pas plus malgré tout. Voilà. Et la mienne, ben, elle va dire ce qu'on veut, elle est très jolie, elle est très sympa, mais elle, elle est en retard technologiquement. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie pour votre fidélité, à mon ride, faites attention sur la route, parce qu'il y a beaucoup d'accidents ces temps-ci, surtout en Corse, de moto, donc faites gaffe. Allez, ciao ciao, et merci.